Bonjour à toi chers spectateurs, Aftersun de Charlotte Wells, c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment. Bon déjà parce que dans mon cinéma on l'a diffusé, euh, c'était quand C'était début décembre. Et au-delà de ça, j'entends quelques échos à gauche et à droite parce que le film a fait son petit bout de chemin dans les festivals, a vraiment réussi à impacter beaucoup de monde et surtout s'est retrouvé dans le top de pas mal de critiques anglophones. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Sophie et Callum, fille et père, se retrouvent à passer des vacances en Grèce ensemble sans réellement ressentir le besoin de communier, mais en essayant de se rapprocher l'un de l'autre pour tenter de comprendre ce qui ne va pas. Le film est surprenant. Réellement, je trouve que Charlotte Wells est déjà une cinéaste qui, je trouve, avec ce premier long métrage, arrive à poser un univers et une manière de faire, moi, qui m'impressionne. Je ne dirais pas non plus que le film est parfait. Je, je le trouve un poil longué et surtout un poil trop contemplatif. Pour autant, cette contemplation a une logique par rapport à ce qu'elle souhaite montrer. Parce qu'on n'est pas dans l'énième parcours, entre guillemets, de compréhension d'un père sur sa jeune adolescente. On est sur quelque chose de plus subtil. Quelque chose de beaucoup plus profond et surtout de, de beaucoup plus surprenant. Et c'est ça en fait qui m'a beaucoup plu dans ce film. J'ai pas forcément envie de trop vous en dire par rapport à la relation qui est entretenue entre le père et la fille. J'aurais surtout et simplement envie de vous dire que ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. Parce que ce genre de film est très catalogué. Ce genre de récit où on a un père et une fille qui se retrouvent le temps d'un voyage et qui n'arrivent pas entre guillemets à trouver un terrain commun pour se comprendre, se cerner et avancer ensemble. Ce genre de parcours, on le connaît par cœur. On l'a déjà vu mille fois au cinéma, traité avec plus ou moins de subtilité par d'autres auteurs, mais en tout cas, il fait écho à quelque chose que l'on connaît. Mais Charlotte Wells va dans une direction bien différente, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est que même s'il si a tendance à peut-être un peu trop prendre son temps, à être par moments un poil trop autorisant par rapport à ce qu'il souhaite montrer, c'est un film d'une grande lucidité par rapport à notre époque, par rapport au regard sur lequel on peut porter un œil sur ses parents, et c'est un film qui est très beau, qui est difficile je trouve, mais qui est vraiment beau. Traiter de la relation parfois complexe ou dense qu'il peut naître entre deux personnages peut donner lieu à des moments de cinéma oscillant entre la proposition audacieuse, la mélancolie pure, mais également la construction d'une immersion pour le spectateur se basant avant tout sur une émotion à fleur de peau. Charlotte Wells nous emporte dans une œuvre aussi noire que finalement radieuse. Que ce soit par son décor ou par sa manière d'aborder la relation compliquée et conflictuelle entre père et fille, ne jouant pas la carte du choc des générations, mais quelque chose de plus intime, de plus sensible, de plus intense même, qui sonne comme vague pendant un temps, mais qui rapidement prend aux tripes. En termes d'écriture, Charlotte Wells a vraiment décidé de construire son récit comme une espèce de plongée dans la psyché de Sophie et Calum. Et je trouve ça très intéressant parce que, ce type de récit, rapidement, on pourrait tomber dans les travers, on va dire, trop émotifs ou trop larmoyants, trop dramatiques, trop pathétiques finalement, d'un espèce de duo d'acteurs qui va se regarder un petit peu l'un l'autre, qui vont déployer des émotions à tire larigot qui vont essayer d'en faire un petit peu trop. Et on pourrait rapidement avoir la sensation que le scénario, c'est juste deux gros caractères qui n'arrivent pas à matcher. Et ça pourrait vite devenir un petit peu redondant et plomber de récit. Or là, c'est pas du tout le cas. Je trouve au contraire que la manière avec laquelle Wells a écrit Sophie et Callum, c'est une manière qui fait vraiment réaliste. On a vraiment cette sensation que ces deux personnages ont une véracité et une crédibilité qui est ancrée dans l'esprit de la cinéaste. Et je trouve ça très fort parce que on n'a pas cette sensation de voir deux persos extrêmement charismatiques qui vont imprimer une certaine vision que l'on pourra avoir du père et de la fille. Au contraire c'est des personnages qui se fondent un petit peu dans le décor, qui par moments presque disparaissent, ne vont laisser presque aucune trace sur la pellicule et encore moins dans notre esprit. Et on se dit, ben c'est ça la réalité. C'est que malheureusement, des fois, il y a des parcours de personnages, ça semble très anecdotique, mais c'est dans l'anecdotique qu'on trouve de l'intensité. Et c'est là-dedans qu'elle puise une vraie force, une vraie puissance qui, je trouve, englobe tout le récit parvient non seulement à capter les personnages, mais également à capter ce décor, à capter cette ambiance, ce rapport qui est à mi-chemin entre le conflictuel et, et l'oubli complet de l'autre. C'est assez génial, parce que du coup, on se retrouve devant un film où toutes les barrières sont brisées, où passé et présent n'ont aucune logique, s'opposent constamment, ont un rapport euh, bah, aussi conflictuel que les personnages. Et je trouve ça très fort, parce qu'en tant que spectateur, ça demande un investissement qui, certes, va être complexe, va faire que certains ne vont pas du tout accrocher, mais pour autant... Waouh C'est hyper généreux, je trouve, en termes de dramaturgie. Wells convoque avant tout l'idée simple de perdre le spectateur, de ne pas lui donner instinctivement les cartes pour comprendre la relation entre ces deux personnages, mais construire et développer de manière plus douce et plus surprenante un duo qui sonne comme moderne, mais également comme difficile à cerner. Le premier acte est pour moi très difficile à passer, si on n'est pas au courant de cela, car l'auteur joue vraiment la carte de ne pas nous emmener dans la direction la plus simple ou la plus balisée, préférant ainsi donner de l'ampleur à son récit, jouer sur une ambiance qui prend à la gorge, comme si l'on ne pouvait se sortir de cette position qu'en acceptant de lâcher prise pour admettre que ses héros ne sont pas faits pour parfaitement s'entendre. En termes de mise en scène, moi j'aime beaucoup la manière avec laquelle Wells a décidé de construire son récit, de jouer cette carte du souvenir mis en scène, est mis en perspective par le biais de cette jeune fille. Il y a une partie du récit que j'ai choisi volontairement de vous éluder parce que je trouve que le résumé, notamment d'Alle est un petit peu dommage parce qu'il fait perdre une certaine perspective que le récit choisit de donner au spectateur qu'en deuxième moitié de métrage. Qui je trouve est forte parce qu'elle a une cohérence par rapport à ce qu'on est supposé ressentir par rapport à ces images qui sont en train de se dérouler devant nous. Mais je trouve qu'en ne la sachant pas, le récit devient vraiment le parcours mélancolique d'une jeune fille captivée par son père, incapable de réussir à pleinement le cerner, qui cherche à avancer sans pleinement comprendre quest ce qui se passe dans sa tête. Parce que c'est pas possible. Elle ne peut pas se mettre à la place de son père. Elle a beau avoir 11 ans, elle a beau être persuadée d'être plus grande que ce qu'elle n'est, elle a beau regarder le monde différemment et regarder les gens différemment, elle ne peut pas se mettre à la place de son père. Parce que c'est compliqué pour un enfant de réussir à faire ça. C'est même, genre envie de dire, impossible. Il y a très peu d'enfants qui arrivent à pleinement cerner ce qui se passe dans la tête de leurs parents, et encore moins dans un âge où, ouais, il y a une énorme remise en question. Je trouve qu'il y a une crédibilité et une intensité dans la manière avec laquelle Charlotte Wells met en scène son film qui fait ressentir les émotions d'une manière tellement viscérale que c'est pas sur l'instant, en fait, que le film nous marque. C'est quand on le remet en perspective après. Et ça, finalement, peu de films arrivent à le faire aujourd'hui. Ou en tout cas, peu de films arrivent à le faire avec autant d'élégance, de finesse et de justesse. Wells aime jouer sur la temporalité ici, offrant à la fois un lien entre ces personnages par le temps de cette caméra à cassette qui va cristalliser une forme de beauté de l'instant, et jouant sur le simple fait de poser ces personnages dans des situations où l'on ne va pas avoir l'impression que les choses avancent plus que cela. Lancinant et envoûtant sont deux mots qui donnent l'ampleur assez juste pour comprendre ce que la cinéaste a souhaité mettre en forme ici, pour donner lieu à un peu plus qu'un moment de cinéma conflictuel, mais à chercher à construire une relation émouvante qui touche le spectateur, et dans laquelle il est peut-être difficile de se retrouver, mais où l'on comprend ce que l'auteur a voulu transmettre. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Bon, après, niveau rôle secondaire, il n'y a quasiment aucun personnage à retenir. On peut retenir valement Sally Mecham, Spike Fearn, Ethan Smith, mais... On va dire que l'un des seuls acteurs qui ressort le plus, hormis la jeune actrice qui est extrêmement talentueuse, dont je parlerai après, c'est Paul Mescal, qui est vraiment excellent, acteur révélé par la série Normal People, qui est vraiment bon ici. Il, il dégage quelque chose de très intense, très crédible et très juste, mais il y a cette jeune fille. Et pour moi, cette jeune fille, elle lui vole complètement la vedette, elle est le personnage central de ce récit, et bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien, mais tout du long du film la jeune Frankie Corio est lumineuse dans le rôle de Sophie, la jeune femme apportant une sensibilité et une énergie à ce personnage qui crée une attache profonde avec le spectateur, emportant tout sur son passage. Au bout du compte, After Sun est un film d'une grande élégance, d'une grande crédibilité, d'une grande intensité, mais qui ne laisse clairement pas indifférent à un tel point que je pense que beaucoup de spectateurs vont réellement être transpercés par le film. Parce que c'est un film d'une grande justesse par rapport à ce qu'il cherche à traiter. C'est un film qui est très moderne tout en traitant de choses qui sont extrêmement universelles et qui ont déjà été évoquées par le passé par d'autres cinéastes. Mais je trouve que Charlotte Wells le fait avec tellement de justesse, tellement de, de logique, de cohérence et d'intensité que réellement, si vous avez l'occasion de voir Aftersun de Charlotte Wells, foncez. C'est un très beau film, c'est d'une très grande justesse, d'une grande beauté. C'est peut-être un peu difficile dans son premier acte, mais dès qu'on cerne un petit peu la direction dans laquelle veut aller la cinéaste, c'est beau, tout simplement. A plus